Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane. Bon, petit retour de vacances. Donc euh, dernièrement, j'ai pas pu beaucoup, beaucoup euh, poster. Même euh, pas du tout durant ces deux voire trois semaines, tant que je sortais la vidéo. Car j'étais en congé, j'étais en vacances et voilà. Donc c'était un peu, voilà, c'était un peu compliqué pour moi de poster. En plus, dernièrement, je vous invite à aller voir, mais je, je passe un peu plus de temps maintenant finalement sur TikTok. Donc euh, mon profil sur euh, mon compte sur TikTok et mon compte sur TikTok, je vais y arriver les gars. est disponible dans ma description en bas dans ma bio. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je fais des vidéos, mais pas spécialement que de jeux vidéo, un peu de tout, euh, un peu de tout, n'importe quoi, plus de n'importe quoi que de tout. Mais voilà. Bref, on va passer aux choses sérieuses. Alors j'avais vraiment un doute de pouvoir vous faire une vidéo, car euh, là ce que la vidéo que je vous fais, c'est compte rendu de tout ce que j'ai chopé au mois de juillet. Sauf que fin juillet, j'avais quasiment rien, j'avais chopé un jeu ou deux je crois et j'ai tout chopé d'un coup en même temps en l'espace de deux jours, donc je suis quand même plutôt content. Alors il y a tout, il y a du Micromania, il y a du Vinted, il y a du cash, franchement ça va, j'ai fait des rentrées, au-delà de ces rentrées, il y a des jeux qu'il faut que je nettoie, il y a des jeux aussi qu'il faut que je mette sur mon application. D'ailleurs, c'est toute ma collection, il faut que je mette sur mon ma application. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Bref, les gars, on va passer à la vidéo tout de suite. Alors, pour ce que j'ai chopé, on va peut-être commencer par Micromania. Alors, parmi pour Micromania, j'ai chopé ça exactement. Alors, là-dedans, il y a quoi Il y a, a j'ai chopé The Escape euh, 2 et Killer Einstein, les deux à 10 euros. Donc, il y avait un jeu acheté, un jeu gratuit. Donc, ça m'a fait les deux à 10 euros. Content j'ai pas la console mais je compte bien de la prendre donc voilà ça me fait toujours ça ensuite pour 1 euro pièce c'était affiché 2 euros mais j'ai eu 1 euro pièce j'ai chopé euh, ventalia Hills. donc voilà 1 euro pièce ainsi que Beach, euh, euh, battle Chasse. donc voilà content ensuite j'ai chopé euh, sur PS4 j'ai chopé euh, l'édition D-Watt, donc avec le steelbook de code vein donc, sous blister. Alors, pour du Micromania, quand même, les gars, c'est rare. Mais ouais, celui ci ici, est sur le blister. Donc, je suis quand même content. Mon blister, un peu abîmé, par contre, mais ça, c'est pas très, très grave. Mais ouais, j'ai chopé Code Vein. Donc, je suis quand même content. Voilà, pour Micromania, bah, c'est tout. Je vais passer maintenant à ce que j'ai chopé sur Vinted. J'ai chopé à l'eau sur Vinted à un peu moins de 29 euros avec les frais de port. Je crois que j'ai payé 28,80 euros avec frais de port, euh, frais Vinted, tout, tout, tout compris. J'ai chopé tout ça. Alors, il y a un jeu PSP, des jeux Wii et un jeu Wii U. Alors, pour le jeu PSP, le premier, c'est euh, Test Drive Unlimited. Je suis quand même content. Bon, la boîte elle est abîmée. Je n'ai pas fait de son, mais ouais, la boîte était bien, Même dans son profil, elle était affichée abîmée. Euh, mince, j'ai fait tomber, donc j'ai encore plus abîmé. Ensuite, il y avait Resident Evil euh, Darkness Chronicle. Content avec le notice et tout. Alors je crois que de mémoire il y avait deux jeux un peu rayés. J'avais hésité à faire une réclamation, après je suis allé tomber. J'avais déjà bien, bien gratté le mec sur le lot. Donc après je me suis dit tomber, je ne vais pas faire réclamation. Ensuite, surtout que les jeux étaient, euh, ils sont rayés, mais pas de ouf. Vraiment très léger. Hein. Tous les jeux sont nickels, sauf deux jeux qui sont un peu rayés. Donc après je me suis allé tomber. Après, ensuite, Resident Evil 0. Donc super content. Par contre, celui-là, je suis un peu dégoûté. Car il n'y a pas de notice. Donc, ça, je suis un peu deg sans notice, mais bon, tant pis. Ça, fera, ça sera comme ça. Ensuite, Resident Evil, premier du nom, le 1, on refait. Donc, content, notice et tout, par contre, celui-ci. Ensuite, Resident Evil 4, la version Wii Edition. Ah, c'est pas du tout la meilleure version. Hein. Je crois que la meilleure version, c'est la version, si je me trompe pas, Gamecube. D'ailleurs, ils vont rééditer le jeu sur PS5. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, un jeu Wii U, je suis content. C'est Captain Todd Treasure Tracker. Alors ça, je suis content de l'avoir, parce que le jeu Wii U, ça c'est le plus rare. Et, euh, et même le code PIN qui n'a pas été gratté. Et, euh, et voilà, c'est bon. c'est pas aussi rare que les jeux PS Vita, mais ça commence à être rare. Donc voilà, tout ça pour 28,80€ sur Vinted avec les frais de port compris, tout, tout, tout. La totale. Ensuite, je suis parti à un Easy Cash à Mongeron dans le 91. C'est pas très loin de chez moi, donc ça va. Il euh, y avait des promos, mais pas grand-chose. Il y avait un bac de promo donc euh, j'ai pris dans le bac. J'ai pris quatre jeux à 10 balles. Et vraiment, par contre, les quatre jeux, ce qui est bien, c'est que je les avais pas. Et en excellent état. Franchement, euh, très, très bon état, les quatre jeux. Alors, le premier, il y a Battlefield 2. Donc, content. Complet. Nickel, tout est nickel. Ensuite, Overdrive, un jeu de course complet nickel. Il y a même il y a même le, il y a même le truc de l'époque que le mec a imprimé euh, de jeuxvideo.com. le logo de jeuxvideo.com à l'époque, il était un peu, était un peu à l'ancienne. Enfin, il est plus maintenant non plus. Donc voilà. Donc euh, Overdrive, euh, il y avait dedans Overdrive, il y avait Sky Odyssey. Voilà. Et ensuite, pour finir, dans ce lot à 10 euros, il y avait Jet Ion GP. Un jeu de course euh, futuriste voiture. Euh, pas voiture, mais, euh, mais avion. Ouais, les avions et les voitures, les gars, euh, c'est pareil, non enfin, du, du moins euh, à quelque chose près. Donc voilà, ouais, tout ça pour 10 balles. Quand même content. Ensuite, je suis parti à un Easy Cash. Non, un Happy Cash, Happy Cash euh, de Coin d'Orléans. À Chelsea exactement. Et je suis revenu, euh, j'ai acheté pas mal de jeux, PS1, tout était à moins 30%. Donc je suis quand même content. Euh, j'ai chopé, j'ai chopé tout ça en jeux PS1. Que des jeux PS1, bon ce pas des jeux de ouf, mais c'est des jeux que je n'avais pas. Tous les jeux vidéo là-bas sur l'application TSC étaient à moins 30%. Bon après ce qui est dommage c'est que la vendeuse qui m'a vendu ça, euh, elle n'était pas très aimable, elle était vraiment désagréable. Et voilà, bon, bref, pas vraiment calculé. Mais bon, je pense qu'elle euh, devrait faire un petit stage de comment parler aux clients et aux autres, parce que franchement, bon, moi, je ne suis pas du tout dans le commerce, mais, euh, mais je sais que de la manière qu'elle s'adressait à des clients, et même à moi, c'est des choses qui ne se font pas. Bon, après, moi, je passais à travers et je m'en fous un peu tout ça, mais voilà, quoi. Je pense que c'est important de savoir, surtout qu'en plus, euh, tout ce qui est cash, Application, easy cash, tout ça, je pense qu'il doit faire un peu de chose à leur clientèle, car euh, maintenant, ils se sont frappés, frappés, fra ouais, je vais avec gars, frappés de plein fouet, par, euh, par la vente sur internet comme Marketplace, euh, Le Bon Coin, Vinted, enfin tout ça quoi. Donc euh, je pense que voilà quoi, c'est. S'ils veulent avoir de la valeur ajoutée à leur vente, faut quand même être sympa. Donc voilà, euh, le de Chessie n'était pas terrible. Pourtant, j'ai fait un appicache il n'y a pas longtemps à Flair, qui lui s'est très très bien passé, mais qui s'était cool et tout. Franchement c'était nickel. Mais sur Chessie, c'était pas. C'était pas ouf. Bref. Passons. Donc dans les jeux que j'ai rentré, il y a quoi Il y a le premier Super Cross 98. Et ils sont tous en très bon état. Il y a des jeux euh, qu'elle vendait que je devais prendre. Que finalement, je n'ai pas pris. D'ailleurs, ça l'a fait chier de les sortir pour que je vérifie. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je ne prends pas des jeux s'ils sont rayés. Je euh, n'ai pas pris parce qu'ils étaient bien rayés. Malgré le prix, je me suis dit je ne vais pas les prendre, c'est rien. S'ils sont rayés. Quitte au bout d'un moment, je me suis dit -ce que je, je les récupère pour prendre des boîtes. Après, je me suis fait non, euh, tant pis. Donc voilà. Celui-ci est affiché à base à 2 euros, donc je sais pas comment ça m'a fait 2 euros moins 30%. Ensuite, il y a eu Disney Dinosaure, en état nickel, complet aussi. Je suis quand même content. Notice, il y a même la pub d'époque, avec l'adresse de consodata, je ne sais pas quoi, Orlyville, je sais pas quoi, bref. Donc voilà, je suis quand même content. Celui-ci, de base, il était à 2 euros aussi, moins 30%. Ensuite, du Shérif Fais-moi peur. Euh, 3 euros celui-ci de base. Donc, voilà, ouais, il est complet. Moins 30%. 3 euros moins 30%. Bah, ça fait euh, ça fait quoi Ça fait bah, 30 centimes de moins. Non, je suis un ouf, moi, c'est pas 30 centimes de moins. Si, si, c'est 30 centimes de moins. Je sais même pas. Ouais, même pas. Ouais, on s'en fout. Euh, ensuite, Rapid Racer. Alors, celui-là, les gars, j'avais kiffé à l'époque. Car à l'époque, j'avais grave joué en démo. j'avais n'avais pas la version complète, mais j'ai passé du temps en démo. J'ai bien aimé. Rapid Racer, euh, il était à 5 euros. Alors, suis je ne sais pas si c'est un, un bon jeu de base à l'époque. Car à l'époque, je n'étais pas trop regardant sur euh, la qualité des jeux. Mais moi, j'ai bien aimé. Donc, celui-ci était à 5 euros, moins 30%. Ensuite, Ace Combat 3. Idem, moins 30%. Tout était à moins 30%. Euh, complet. Et celui-ci, il était à... 5 euros moins 30%, voilà. Et ensuite, le Must Reddresser Type 4, version Platinum. En toutes les langues, avec sa grosse notice. Waouh, j'ai fait faire une dinguerie. Donc ouais. Celui-ci, il était à 10 euros moins 30%. Donc voilà. Donc voilà, ouais, tout ça, et de chez SI à 18,80. Voilà. Donc ouais. J'ai chopé pas mal de jeux ce mois-ci, je suis quand même content euh, malgré euh, malgré que ça commence à se calmer un peu. Euh, Mais rentrées de jeux vidéo, ça se calme un peu. Donc voilà, bon, je ne sais pas ce que vous avez chopé, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez chopé euh, durant cet été. N'hésite euh, pas à t'abonner, à liker bien évidemment, euh, à me dire ce que tu penses que j'ai chopé, les prix. N'hésite pas à rejoindre mon TikTok qui est en bas de la description. Je fais régulièrement des vidéos dessus, comme c'est super rapide, il n'y a pas de montage et tout. Enfin, c'est des montages très très très rapides. Donc, c'est beaucoup moins compliqué pour moi sur TikTok que sur, euh, que sur euh, YouTube. Mais bon, voilà. Donc, voilà, pour rappel, j'ai chopé tout ça. Je vais remettre tout en contexte, tout. Wow, c'est pas évident, les gars. J'ai chopé tout ça. Je faire une dinguerie, je crois. Voilà. Bon, en tout cas, les gars, je vous dis à très bientôt. Bye, ciao tout le monde.